Euh, où est-ce <rire> qu'on est, là ah, ah, ah. ah, bah non. C'est... Non, je bien. Euh... C'est normal que les arbres soient roses avec des patates multicolores armées de mitraillettes qui poussent dessus Ah, je me disais bien que j'avais pas autant bu. Ou alors on a tous bu. Ah, je le savais, je le savais, je le savais <rire> Non, mais si je tenais le crétin qui a ouvert ce livre, ah, c'est pas moi Ouais, bah si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui a donné le bon code, alors on peut dire que c'est ta faute. Quoi Mais... <rire> <rire> euh, tu sais... Flynn... Non, non mais c'est pas <rire> ma faute Je savais pas <rire> qu'on allait arriver dans <rire> un monde bizarre. Oh, Miou, fais quelque chose Euh, oui d'accord, euh, bah... Euh, bah c'est la faute d'Hydrasil parce que c'est lui qui allait chercher le carton. Ah, heureusement qu'il n'est pas là, hein. Sinon je l'aurais étouffé. Ah, faut que je tape quelqu'un là. Ah non mais... Non non non non, pourquoi tu me regardes comme ça et... Ah ah non, non non non non non non non non Oh là là mais que de violence dans ce bas monde Peace and love les gens Hein, hein Mais c'est euh... Bambi Ah et voilà ça commence bien... C'est Bambi Mais évidemment que c'est Bambi Puisqu'on est dans le putain de monde magique de Disney Quoi Bambi Mais c'est qui Bambi C'est moi ah. Bambi euh, Mais pourquoi euh, pourquoi elle me regarde comme ça et elle bave, c'est flippant Et elle est où ta maman Bah je sais pas, je la cherche partout. Elle devait me suivre et puis elle a pas euh, m'a pas suivi Moi je sais, elle s'est fait... C'est le film, lui dis pas Tu vas te traumatiser le pauvre petit Mais pourquoi Vous savez où est ma maman Euh... Non, non, non, non. Arrêtez de mentir, ça se voit que vous savez où elle est. Allez, dites-le à ce pauvre petit fan. Elle est dans l'assiette <rire> L'assiette C'est où ça Euh, C'est... <rire> C'est très loin, dans un coin tout mignon où elle est en sécurité et elle ne risque absolument pas de se faire tu peux me croire. Ah, mais je sais pas par où c'est moi, l'assiette. Ah, oh, je sais, je peux venir avec vous. Mais évidemment. Un jour, j'arrêterai de boire. Ah, mais j'ai compris Sa mère est mine Oh, c'est bon. Mais maintenant que j'y pense, on est dans les mondes de Disney, donc ça veut dire qu'on va pouvoir visiter tous les mondes de Disney. Oh. Mais c'est trop bien comme rêve, ça Pitié, au secours... Et en plus, Tipo n'est pas là Je suis un gars plus que banal. Ma vie est bien trop normale. Elle est trop longue, même quand retentit le gong. Mais je rêve, pensez-moi, ce lieu est un bel endroit Le monde de Disney me remplit de joie. Je me balade tout près du grand château de la bête. Et vais voir Cendrillon à sa fête J'ai vu le grand arbre de Winnie J'ai même dit coucou à Bambi Oui, Oui vous l'aurez compris je suis aux anges Il est aux anges, il est aux anges J'ai vu tous les films je les connais par cœur Maintenant je répands ma bonne humeur à ah, qui a un cœur de rêveur Tout comme chacun de nous je suis aux anges Depuis toujours, je rêve d'aventure. Mais j'enchaîne les bavures. Et ma vie va vraiment à très faible allure. Et dans ce monde enchanté, mon destin, je peux le changer. Et vivre une vie remplie de plein d'épopées. Je m'imagine déjà contre des méchants pas beaux. Leur allure démonique déclenchera mon fléau. Les anges, je vais vous les repousser. Et les titans vont se prendre mon pied. Vous l'aurez bien compris, moi je suis aux anges. Je suis aux je suis aux Moi je vais aller défoncer tous les méchants. En voyant, ils partent tous en courant. Ils détaillent tous en hurlant. Je suis comme tout le monde, je suis aux Je vais aller m'installer chez Rafiki. Faire aux gamins avec ce lit. Voler avec Peter. Balancer Scar dans un brailleur. Faire, Faire comme les Rapetous, tout. Foutre la, la merde, un merde un peu, peu partout. partout. Et Sylphie dis-moi tu n'as pas encore chanté non, pas envie. Et pourtant tu vas le faire Mais non Bah ben, je vais relancer la chanson et si tu chantes pas, tu vas te prendre plein de commentaires négatifs et tu vas te faire critiquer sur internet Mais c'est de la triche Je lance dans 3 Je veux pas 2 Mais même pas en rêve 1 mais, ne fais pas ça Zéro. C'est bon, je, je chante, ok Moi je suis moins aux anges que vous, pour moi ce monde est trop fou, pour moi Disney c'est bien que pour les bébés... Euh, mais j'ai changé d'avis, il m'a l'air sympa Bambi... Pourquoi pas rencontrer tous ces petits amis Je suis pas aux anges, mon je suis pas aux anges si tu veux aller, Mais je tiens à ma vie donc je vais faire un effort Et puis si je peux répandre la mort à grands coups de clé mort Alors à cet instant je serai aux anges Il est aux anges, il sera aux anges, il est aux anges, il sera aux anges Vous êtes quand même un friand vraiment étrange On est des fous! Des brutes! Alcooliques! Et sur le devant de la scène! Parce qu'au fond de nos cœurs, on est aux anges! Moi, je suis aux anges! Moi, j'en ai marre! Moi, je suis aux anges! Moi, je peux me barrer! Oui, au fond de nos cœurs, on est aux anges! Allez, oui, au on, ouais, on part à l'aventure! <rire> Mais on va où au fait?